Dans les exercices 3 et 4, nous devons sélectionner le dossier photo de famille, le supprimer avec la touche supprimer du clavier, puis restaurer le fichier qui se trouve dans la corbeille. Pour sélectionner l'élément photo de famille, s'il ne l'est pas déjà, nous cliquons une fois dessus et il devient bleu. Sur le clavier, vers la partie centrale droite, se trouve la touche Supre. En appuyant dessus, on voit que l'élément a disparu et le, la corbeille s'est remplie. Si nous cliquons deux fois pour ouvrir l'élément corbeille, donc deux clics gauche, nous voyons qu'ici nous avons l'élément photo de famille et en faisant un clic droit dessus, nous pouvons avoir comme option, dans le menu contextuel, Restaurer. Et voilà, il revient à son lieu d'origine.